Salut à tous, voilà, euh, je vous fais une petite vidéo pour, euh, pour vous apporter mon, mon soutien en Guadeloupe. Euh, J'ai suivi un petit peu l'actualité avec, avec Fiona qui est passée ce week-end. Donc voilà, un gros, un gros force à vous et, euh, et avec bon courage en ce moment euh, difficile depuis le Médoc. A bientôt.